Bah pour moi c'est un nouvel outil pour communiquer sur mon, sur mon travail, sur nos missions, sur nos métiers et ça nous permet effectivement d'être un peu plus exposés et de peut-être pouvoir toucher plus de public. Qu'est-ce que je pense de Job de vie Pour moi, Job de Vie je l'ai connu dès le début et c'était une grande bouffée d'air et d'innovation que j'ai vue au sein du pôle santé travail parce que pour moi ça nous désencastrait de notre mode réglementaire qui nous est imposé. Ça nous permettait de, de créer, de partager, de créer d'autres relations et d'autres propositions de valeur avec nos adhérents. Je suis un individu au travail mais aussi dans un environnement. Et ça, ça m'a fait me questionner et je trouve que voilà, si ça peut aider toutes les personnes qui maintenant vont découvrir le Job de vie à se questionner de la même façon, il faut que ça soit partagé. Ce qui m'a plu dans le Job de Vie et depuis le début, c'est euh, le mot l'humain est capital simplement enfin euh, enfin quelqu'un enfin quelque chose qui s'occupe de l'humain et ça c'est très innovant. Ma job de vie moi c'est un peu une, aussi une passion, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, qui, qui vraiment qui, qui m'intéresse beaucoup. C'est une autre approche de la santé au travail et c'est une approche très intéressante de la qualité de vie au travail qui est une dimension qui pour moi était souvent, trop souvent négligée. The job de vie, pour moi, ça permet de prendre conscience de tout ce qui se passe dans le monde du travail, mais aussi au-delà, dans la société. Et du coup, ça ouvre la réflexion, de nouvelles perspectives, et en ça, je trouve que c'est très riche. Alors, Job de vie, ça m'inspire que c'est une approche originale de la santé, en particulier de la santé au travail. On a eu la chance de, de voir que les textes législatifs euh, bah, valident cette euh, innovation cette originalité d'une approche de la santé qui repose sur les vulnérabilités, le guerre et non plus comme initialement, uniquement sur le, la prévention du risque. Alors le job de vie pour moi n'est qu'une confirmation des attentes qu'on devrait avoir justement du monde actuel, de la santé au travail en particulier, après le passage de cette crise sanitaire, je parle de, de, de, de passage mais même si on est encore dedans, ça ne fait que confirmer mon engagement là-dedans. -là C'est quelque chose qui me, qui me motive et qui fait sens dans mon quotidien. Donc, Job de vie est pour moi un excellent moyen de compléter l'offre de services de Pôle Santé Travail sur un axe notamment lié à la sensibilisation des risques à travers différents outils numériques qui doivent permettre à nos salariés suivis de progresser dans le suivi de leur santé. Alors, job de vie, pour moi, c'est toujours des moments sympathiques et puis c'est surtout l'occasion de, de parler de santé au travail et de vivre la santé au travail en quittant le cadre réglementaire. Et c'est un moyen de faire que la santé au travail, ça vienne du quotidien des gens. Et ça, c'est super important. Job Devi, je pense que c'est d'abord une excellente opportunité pour Pôle Santé-Travail de s'adresser à ses adhérents et à leurs salariés avec des moyens modernes auxquels tout le monde peut avoir accès. Et ça, c'est un énorme plus pour, à la fois pour les salariés, pour les services de santé. On entre dans une nouvelle ère dans la prévention et dans la santé au travail la santé c'est aussi le bonheur au travail et job de vie est là pour vous aider à l'identifier